Bonjour les amis, je vous retrouve pour le tirage des énergies de ce week-end du 24 et 25 décembre, donc jour de Noël. Euh, ben vous le croyez ou non, j'ai tiré la carte de la famille, c'est énorme parce que je me suis dit vraiment ils sont en connexion avec ben Noël. Euh, premier message, alors des fois je, je peux changer la carte si je vois que c'est une carte qui est déjà tombée, mais là c'est vraiment, j'ai pas fait exprès et c'est jamais tombé quasiment je crois. Hein. Dans mes messages, donc la carte de la famille, c'est cette situation est enracinée dans une expérience émotionnelle avec un membre de votre famille. Euh, ce, euh, on, on peut euh, vous aider à le comprendre et à le guérir. Euh, dans votre cœur et dans votre esprit, entourez cette personne et vous-même et cette expérience avec une lumière bleue, calmante, apaisante et plusieurs anges. Soyez ouvert aux euh, cadeaux à l'intérieur de cette situation et permettez-vous de vous ressentir en paix. Voilà le premier message. Certainement, vous avez un lien, quelque chose à faire, à guérir avec un membre de votre famille. Il faut vraiment que vous vous apaisiez parce que les anges vont vous entourer d'une énergie apaisante et calmante. Et le deuxième tas qui est... Pas plus mal aussi, c'est une carte d'ange, vous voyez, elle fait chute. Message intéressant aussi. Écoutez, tranquillisez votre esprit, mes chers amis, mes chers euh, Beloved One, mes très chers. Euh, et écoutez notre euh, euh, assurance euh, douce que tout va bien, tout va être pris en charge. Restez dans un état de calme et de réceptivité sans vous inquiéter sur la nature exacte, exacte de la manifestation de vos désirs. Un calme, un esprit calme et un, et un corps euh, serein entend, nous entend beaucoup plus vite et beaucoup plus clairement beaucoup plus rapidement et beaucoup plus clairement. C'est notre notre demande, notre demande est d'écouter. Voilà, vous devez écouter et calmer votre esprit, votre corps. À une fois que vous serez serein, en paix, que vous serez euh, pas dans l'inquiétude, justement, le souci, vous aurez des informations qui vont vous arriver beaucoup plus vite et beaucoup plus clairement. Allez, on regarde le premier temps, la famille. Tant numéro un, famille, sur ce week-end du 24 et 25 décembre. Quel est le message Ah, oh, c'est marrant, ça. Ok. Alors, il est temps de. Ah On a l'étoile sous le dessous du paquet qui parle de succès garanti. Aha c'est garanti. Il est temps de sortir d'une situation ce week-end bah Peut-être cette notion de guérison avec la, euh, un membre de votre famille. Attention à la tentation de croquer la pomme. D'être tenté par une situation un petit peu trop facile ou un petit un petit peu excessive. Est-ce que c'est aussi les tentations de manger un peu trop euh, Faites attention. J'ai vu qu'il y avait euh, sur euh, Noël euh, davantage de je ne sais pas si c'est des AVC, ah, crise cardiaque, tout ce qui est graisse, vous voyez, on mange trop gras, on va peut-être être excessif dans, les, dans la boisson, etc. Et ça provoque des crises cardiaques, euh, voilà, des, des choses qui se bouchent et tout ça, donc AVC et, et tout ce que j'en suis. Euh, donc, une profonde amitié avec quelqu'un du même sexe. Donc vous avez euh, bah justement peut-être de beaucoup de complicité avec une personne qui euh, est de, de même sexe. Et attention donc à toutes les tentations qui vont se retrouver autour de vous, que ce soit sur le plan euh, tentation de dépenser, tentation de croquer la pomme, d'aller voir ailleurs et justement de sortir d'une situation peut-être qui ne vous convient pas. Allez, on reprend le, nos vieilles habitudes pour le week-end. D'ailleurs, je, je voudrais savoir, il faudrait que je le mette. J'y pense plus trop, mais c'est vrai qu'il faudrait que je le mette. Un petit sondage. Mais il y a très peu de personnes qui vont, qui vont donner leur avis. Et malheureusement, ça ne. C'était pour savoir si vous vouliez que je refasse. Mais des fois, je n'ai pas trop le temps. Des fois, je n'ai pas l'envie non plus. J'ai pas l'énergie. De refaire les tirages sur le jour mais c'est vrai que c'est compliqué des fois de le faire tous les jours parce que voilà il ya comme il ya très peu de vues, euh... voilà alors évolution ouf bon c'est un peu à l'envers mais on s'en fiche un peu parce que je les ai pas mises à, à l'endroit exprès euh, donc là il ya un retour d'une situation qui va qui va continuer d'évoluer qui va vous permettre d'évoluer petit à petit Doucement et sûrement, un retour de personne que, avec qui vous allez évoluer, grandir, construire. Donc, c'est peut-être la, la notion de famille, de lien. Un retour constructif. La clé, bon, c'est là comme ça la clé, donc c'est l'ouverture, la solution, l'équilibre, le contrat. La solution par rapport à un contrat qui va vous mettre en joie, qui va vous faire plaisir. On me parle d'équilibre, de décision de justice aussi. La clé de la décision de justice, ça va être bénéfique pour vous. Il va s'ouvrir des solutions. Alors Après, peut-être s'être euh, euh, mise en retrait, réfléchi sur une situation mise en retrait, éloignement. On a trouvé la solution. Ça peut être un voyage. Ça peut être aussi un contrat commercial dans le commerce. Une stabilité au niveau du travail qui revient avec un changement drastique. Et une prise de conscience ou un événement rapide. Ça peut être un voyage qui remet du baume au cœur dans votre vie professionnelle. Euh, ouais, ça peut être aussi... Euh, en fait, on revient à plus d'équilibre ce week-end. On est plus joyeux, il y a une sorte de transformation qui s'opère dans notre vision, dans notre façon de faire. voyez, il est temps de sortir d'une situation, ben là, vous allez vous allez arrêter un schéma, vous allez prendre conscience que peut-être vous êtes heureux, que vous méritez l'amour, que vous méritez d'être heureux avec les autres. Et c'est comme une évidence, c'est comme un coup de foudre intérieur. Euh, pour certains, ça peut être un voyage qui se précipite. Ça peut être aussi une rencontre au coup de foudre lors d'un déplacement. Vous vous éloignez un temps et vous allez retrouver davantage euh, de, de joie, de prospérité, de, de, dans, euh, comment dire, de soleil. Hein. Euh, vous allez vers un équilibre euh, et même si vous faites un voyage seul, ce voyage vous permettra de changer quand même totalement votre vision grâce à l'intermédiaire d'une situation qui se réveille d'un coup. J'ai l'impression d'un réveil. Hein. Euh, une solution qui apparaît aussi une, après avoir été euh, dans l'isolement ou après avoir réfléchi, il y a un contrat qui va se mettre euh, pour un co. Il y a du commerce, il y a un travail qui s'apaise, qui se remet droit, qui se remet en marche et qui vous apporte beaucoup de lumière et de joie. Donc la progression est là. Peut-être un retour d'une situation que vous aviez perdue. Ok, ce week-end, allez, j'en fais un petit peu plus, je vais mettre d'autres cartes. Le week-end, alors, quelles sont les énergies, les réponses à leurs questions du tas numéro 1 Si vous vous posez une question, peut-être vous pouvez faire stop et penser à quelque chose qui vous tracasse pour voir la réponse au premier tas. L'énergie de ce week-end avec les anges. Qu'est-ce qu'ils nous disent Week-end du 24 et 25 décembre. Alors, si vous voulez peut-être plus de précision, vous pouvez faire le choix entre le tas numéro 1, 2 et 3. Euh, vous faites pause et vous manifestez euh, une, une question pour avoir la réponse précise. Ou alors, vous vous laissez porter par le, les trois cartes tas numéro 1, on me, on me dit peu probable, donc il y a des chances que votre situation n'arrive pas à terme ou ne se réalise pas dans le week-end tas numéro 2, on me dit qu'il y a quelque chose de mieux, donc là ça ça fait écho hein. si c'est peu probable, ça veut dire que quelque chose d'autre arrive, il sera, ce sera meilleur, et tas numéro 3 on vous dit de ne pas arrêter n'arrêtez pas, donc la carte la plus positive finalement enfin par rapport à votre question, par exemple, si c'est une question positive, est-ce que je vais atteindre et tout ça, on vous dit de ne pas baisser votre garde, de continuer sur votre chemin. N'arrêtez pas euh, d'être dans l'espoir, la conviction que ça va arriver. N'arrêtez pas en, en chemin, ne baissez pas les bras. Hein, c'est surtout ça. Euh, et puis, euh, bon, il y a quelque chose de mieux. Ça c'est clair qu'il y a quelque chose dans le tas numéro 2 que vous devez changer. Peut-être laisser une, une situation peut-être laisser les tentations. Hein, Laissez les tentations et euh, concentrez-vous sur autre chose. Euh, si c'est peu probable, c'est que de toute façon, pendant ce week-end, il y a un gros message. Ce que vous attendez ne peut peut-être pas se réaliser ce week-end. Pourquoi Parce que autre chose vous attend de mieux dans votre question. Et que par contre, il ne faudra pas arrêter de bosser dessus. Il ne faut pas arrêter de perdre courage. Il faut que vous continuiez, même si ce n'est pas... La bonne personne, la bonne situation, le bon moment, il ne faut qu'on. Enfin, il faut le laisser de côté, en fait. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais ça me dit que, de toute façon, vous obtiendrez ce que vous voulez en, en étant constant, en ne baissant pas les bras, surtout. N'arrêtez pas d'y croire, en fait. Parce que la chose que vous avez demandé, elle va peut-être se présenter une, sous une autre forme. Ok Ok. Niveau sentimental, on va regarder. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire niveau sentimental Ta numéro 1, 2 et 3 Non Non, j'en fais qu'un, ça suffit. Alors, les énergies sur le sentimental, ta numéro 1. Famille, comment se trouve ce week-end garment oubli ou là donc là on est on est passé par une, une notion d'instabilité euh, on s'est perdu on s'est perdu en chemin on a laissé tomber là la, l'amour euh, on se laisse aller on se laisse porter on s'est oublié on a été oublié par une personne parce qu'on est on sait on est rentré dans une relation un peu compliquée mais au bout quand même il y a la, il y a, il y a la lumière Légèrement, hein, c'est d'aller euh, dans des eaux un peu plus difficiles, dans des relations difficiles, de ne pas savoir comment faire pour s'en sortir. Ou vous êtes dans une relation où vous vous laissez vivre et il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors, situation euh, comment je pourrais faire actuelle, les oppositions va faire ce qui arrive à vous. L'énergie sur ce week-end et ce qui en résulte. Déjà, on a une permission ah sexuelle, peine et tendresse. Alors, c'est pas mauvais, mauvais. Ça veut dire que vous avez peut-être beaucoup de complicité. On vous dit feu vert. Donc, il y a une permission d'aller de l'avant sur ce week-end. Peut-être même sur le plan physique. Alors, soit c'est quelqu'un ici qui a euh, eu une relation un peu sexuelle et qui, du coup, est dans la peine parce que ça n'évolue pas, parce que ça reste comme ça. Ou soit c'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher physiquement parce que c'est ça qui fait défaut, qui est dans la peine parce qu'elle a quand même beaucoup de complicité et de tendresse avec cette personne et qu'elle a envie de plus. Voyez mais on a du mal à sortir, à dire les choses avec l'autre. Hein. Il y a quelque chose qui coince. Et pourtant, pourtant qui serait possible de réaliser. On a le rose, donc euh, peut-être il faut mettre un peu plus de peps. Vous faire plaisir, euh, vous mettre en valeur, mettre du, du parfum, vous maquiller, vous faire belle, vous faire beau. Euh, essayer de titiller l'autre si vous êtes en couple, effectivement, si vous êtes célibataire. Essayez de vous mettre en valeur davantage parce que vous pourriez avoir un, une idée de complicité avec euh, une personne qui tient à vous. C'est comme une amitié amoureuse, une personne qui vous soutient ici, mais vous êtes dans la peine parce que les choses soit sont basées sur plus le sexe ou soit au contraire manquent. Manque de, ben, comme on avait dit tout à l'heure, vous égarez dans une situation où finalement rien n'est fait. Tout est, tout est euh, vieux. Tout... Mettez du bon au cœur. Arrêtez de porter des vieilles chaussures. Arrêtez de ressasser le passé et de vous laisser aller. Peut-être qu'on vous dit là de justement de, euh, de vous requinquer, et de vous faire euh, plaisir dans une relation et d'aller de l'avant. Pour pouvoir attraper euh, une belle relation, peut-être qu'il faut vous mettre plus en valeur ou essayer de mettre du piment, euh, de sortir un petit peu de votre cocon, de, de sortir de cette routine où vous êtes oublié, où vous êtes négligé et vous n'arrivez pas à en sortir de là. Ok, voilà mes amis, je vous fais de gros bisous, passez un bon week-end de Noël, bien évidemment, tournez votre famille euh, de, de plein d'amour. Profiter des uns des autres. On n'est pas sur terre pendant tout le temps. Hein tout, on n'est pas éternel, donc il faut profiter aussi. Après, euh, c'est vrai que c'est difficile des fois quand on est seul. Donc plein, plein d'amour quand même à tous ceux qui sont seuls. Je vous fais de gros, gros bisous. Et on va passer au tas numéro 2. <coughs> Allez, tas numéro 2, 1545. Ceux qui ont choisi, donc écoutez. Allez go. Alors le tas numéro 2. Listen. Ah bah ben tiens, comme par hasard, on a la chouette. Avec la spiritualité, on vous disait de d'être. Bah ben là, vous allez être connecté à quelqu'un qui va vous donner un bon conseil. Vous risquez d'avoir un conseil d'une personne sage. Est-ce que justement on ne va pas transmettre des choses à cette personne, les anges, puisqu'ils disent que vous pouvez entendre, mais peut-être c'est quelqu'un qui va intervenir dans votre situation pour vous donner justement l'information précieuse que les anges ont à vous, à vous communiquer. ta numéro 2, numéro 2 sur le week-end du 24-25 décembre. Wow. Alors, oh. un homme plus vieux que vous. Vous allez avoir une expérience, une situation, peut-être cet homme sage. Est-ce que c'est cet homme ici Ou est-ce que vous allez conseiller un homme plus vieux On a un signe de feu en dessous. La passion aussi. On voit que vous allez avoir peut-être quelque chose qui va se présenter au niveau matériel et professionnel puisqu'on dit que vous avez beaucoup de ressources que vous êtes quelqu'un euh, qui avait énormément euh, euh, comment dire vous êtes intelligent vous pouvez euh, rencontrer des problèmes et toujours vous en sortir vous avez des ressources justement pour vous débrouiller vous êtes quelqu'un de débrouillard ou vous allez avoir du nez pour vous en sortir et attirer à vous un nouveau chemin professionnel et matériel, donc du coup il y a de l'argent qui vous attend. Donc on vous dit faites attention, bien évidemment, à ne pas louper ce chemin. Et euh, vous pourriez être conseillé par une personne, justement, peut-être quelqu'un qui va vous dire Oh là là, il y a quelque chose qui t'attend sur le plan professionnel, ou là, il y a une affaire intéressante, ça va te rapporter de l'argent. Donc voilà. Euh, Écoutez hein, ce que les autres ont à vous dire et peut-être même les anges en étant euh, sereins parce que euh, dans des affaires, là il y en a qui vont s'en sortir très très bien, qui vont attirer les bonnes affaires, parce qu'ils sont plus malins que les autres. Ok. Allez, je continue au niveau ce, euh, général. On va demander ce qui se passe pour l'état numéro 2. Ah, il y a l'aveugle. Quelqu'un s'est aveuglé, euh, n'a pas voulu voir la vérité, ou essaye de, de masquer quelque chose, de ne pas le, se l'avouer. On a une personne qui, qui est un peu euh, triste parce qu'elle ne regarde pas les choses en face. Alors, ta numéro 2, ta numéro 2, ta numéro 2 sur le week-end du 24 et 25. Message, encore autour, c'est pas vrai? Tout à l'heure aussi, j'avais le retour dans, le, dans la coupe. Il y aura un choix à faire avec un retour, un choix aussi de revenir vers quelque chose ou quelqu'un. Euh, revenir en arrière. Retrouver le passé. Vous avez une décision à prendre. Et oui, avec le 24 et 25 décembre, on va retrouver des personnes du passé, certainement, puisqu'on a la famille déjà. Alors, l'argent. Mmh, l'argent la savoir et connaissance ça peut être l'argent euh, qui vient du travail d'un contrat invitation Oh, des problèmes d'argent des petits malins regardez avec le renard on voit que vous manquez ah ah et on a ben, on a euh, le fait de s'amuser quand même hein. et 1 2 3 ça fait quelques temps que vous êtes dans l'attente dans des problèmes financiers euh, et là, il est important de, pour, pour l'instant, j'ai l'impression que ces deux cartes résonnent, c'est-à-dire d'accepter les invitations, de sortir, de s'amuser, d'être dans l'harmonie, parce qu'en ce moment, vous avez eu des problèmes et que quelque chose vous attend. Là, voyez, sur le plan professionnel, il y a une personne, une sage personne qui va peut-être vous indiquer quelque chose à prendre au vol, à connaître, parce que là, vous êtes en manque de connaissances, en manque d'aide, en manque de soutien. Et ça fait un petit moment que ça dure d'ailleurs. Ça peut être un, 2, trois jours, mais ça peut être un, 2, trois ans, un, 2, trois mois, semaine, et même plus, bien évidemment, quatre, cinq, six. Hein. Donc là, il y a des problèmes d'argent, il y a des problèmes de dépenses d'argent. Euh, vous avez quelqu'un aussi qui est en manque, qui peut manquer d'argent, qui peut avoir des problèmes, des soucis à s'investir. Et puis, on parle plutôt de se réjouir et d'être dans l'harmonie pour l'instant, de ne pas penser trop. À ses problèmes, à ses manques. Faites attention à quelqu'un aussi qui pourrait vous demander de l'argent. Hein? Parce que euh, ces demandes seraient plutôt pour ce. Ce ne serait pas quelque chose de très sincère dans le sens où il pourrait s'amuser ensuite avec. Hein? Connaissance, santé, argent, connaissance, santé. OK, on peut dépenser de l'argent pour quelqu'un, mais qui après, vous allez, vous allez vous mettre dans des difficultés financières. Vous allez vous retrouver le bec dans l'eau parce que vous aurez trop profité euh, de l'argent de, de, de, de l'autre. La, oh, ou euh, D'ailleurs, je reçois Carrefour en même temps. C'est pas mal, ça. <rire> le message à côté. Ouais, ça, vous, ça vous mettrait dans des dans des journées un peu compliquées si vous deviez dépenser par exemple en, en sortie, etc. Ou alors avoir affaire à quelqu'un qui va vous essayer de vous piquer quelque chose pour lui pour s'amuser. C'est quelqu'un qui est proche de vous hein, qui demande. Hein. Donc attention parce qu'il y a quand même le serpent, des problèmes d'argent, soit d'une connaissance. Ou soit parce qu'elle va vous demander de l'aide. Donc, ne donnez pas de l'argent à n'importe qui sans savoir ce qu'il va en faire ensuite. Alors, message à nouveau. Si vous voulez poser une question, faites pause. Je vais essayer d'y répondre. Déjà, de manière générale, sur trois cartes. Puis, si vous voulez choisir une carte plus que autre entre le tas numéro 1, 2 et 3, vous pouvez le faire. Mais je vais faire un message global c'est numéro 1 et 2 et 3 donc message pour le tas numéro 2 déjà la réponse numéro 1 pour le tas numéro 2 la réponse numéro 2 pour le tas numéro 2 et la réponse numéro 3 pour le tas numéro 2 il y aura un message global sur ce week-end aussi alors attention il y a attendez là euh... Écoutez, <rire> il y a peut-être des informations qui vont arriver. Ta numéro 1, si vous avez posé une question, il y a, ça dépend de vous. C'est-à-dire c'est grâce à vous que vous pouvez euh, obtenir ce que vous voulez. C'est grâce à vous si vous faites le pas, si vous allez de l'avant, vous ouvrez vos ailes, vous accueillez, en fait. Ça dépend de vous si vous vous bougez, en fait. <rire> vous ne pouvez pas rester là. C'est aussi, ça dépend de votre état d'esprit, ça dépend si vous voulez vraiment l'atteindre, cet objectif. Le tas numéro 2, c'est lâcher prise. Lâcher prise, c'est euh, s'en remettre au, à l'univers. Dire que vous n'avez plus de force, plus à essayer de maîtriser, de contrôler d'essayer de faire en sorte que ça arrive, de vous acharner, de penser sans cesse à ça et euh, laissez-vous vivre, pensez à autre chose, vaquiez à vos occupations qui n'ont rien à voir avec votre objectif et c'est là que ça va arriver. Lâchez l'emprise que vous avez sur ce but, sur cette question. ta numéro 3, on a écouté votre intuition avec les anges. Donc, seule votre intuition vous dit vous avez une connexion spirituelle avec les anges, avec l'univers. Vous pouvez savoir la réponse grâce à vous-même et pas quelqu'un d'autre. Donc voilà, je pense que vous avez à l'intérieur de vous la réponse à votre question. Sauf que pendant ce week-end, il va falloir lâcher prise. Il ne va plus falloir. Euh, ça dépend de, de votre état d'esprit certainement. Ça, ça dépend de ce que vous voulez. Euh, ça dépend de votre énergie. Ce week-end, justement, ça dépend, à mon avis, de votre lâcher-prise, hein, en général, et que seule votre intuition vous indiquera la meilleure des situations. C'est vous qui avez la, la réponse à votre question. Mais surtout, n'attendez rien, pour l'instant, de cette réponse, de cette situation, et euh, remettez-en à l'univers. Dites, je n'attends je plus rien de personne. Ok c'est pour moi un gros, gros message de, de profiter de l'instant présent et de ne pas vous préoccuper, par exemple, des problèmes d'argent que vous aviez, du manque d'argent, et de profiter de la vie, d'être dans l'instant présent et de sortir, de faire la fête, bien évidemment, euh, <rire> raisonnablement, parce que si vous n'avez plus d'argent, c'est pas la peine d'en dépenser encore plus. Voilà, de lâcher prise et de profiter de, de ce week-end, vraiment. Et si on nous dit attendez, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver ensuite. Alors, euh, sentimentalement. ta numéro 2. Ah, c'est vrai que cette caméra, je suis en train de parler assez fort. J'espère qu'on ne va pas m'entendre trop grésiller. Ta numéro 2. Sentimental. Message sur le week-end du, du 24 et 25. Encore le tas numéro 2, espère. Un rapprochement physique. Espère, plaire à quelqu'un. Espère, mettre du piment. Sortir un petit peu le... le voilà. Euh, le, le, comment dire Le superflu. Essayer de charmer. D'attirer quelqu'un. en a espoir d'une relation un petit peu plus sensuelle et sexuelle. Ça tourne autour, hein. Week-end du 24 et 25. Situation actuelle, ce qui arrive en contre, ce qui arrive tout court sur vous, l'énergie principale et le résultat. L'énergie euh, ouais qui, qui arrive sur ce week-end. On a la durée. Oups, c'est quoi ça Souplesse. Ok. Confiance et crise. Oh. Ça fait un petit moment que euh, ben voilà, lâchez, lâcher l'affaire, lâcher l'emprise. Que vous êtes euh, stagnant pour moi, que vous êtes prisonnier d'une situation. Peut-être vous avez des, des, des relations qui ne durent pas. Il y a une situation qui ne doit pas durer. C'est ce manque de souplesse qu'on vous demande, justement. On vous demande de sauter le pas de la confiance parce que là vous êtes dans des prises de tête. Vous vous tracassez pour euh, ce qui va arriver. Vous prenez trop la tête. Vous n'êtes pas assez ouvert d'esprit, compréhensif. Il euh, y en a qui peuvent se, être un peu butés, bornés, à ne pas se laisser aller, à ne pas faire confiance à l'univers. Mais ça ne va pas durer, hein. on vous dit déjà, ça ne va pas durer. Pourquoi Parce que vous allez peut-être réaliser que justement vous avez besoin de lâcher l'emprise et de faire couler la vie comme elle vient. Et euh, de vous aventurer et de, et, et, et de faire confiance en ce qu'on va vous montrer, ce qu'on va vous donner euh, à, à, à vous en enfin. Vous envoyez en l'air, j'ai envie de dire, à vous en remettre au, au ciel et euh, justement faites confiance parce que là vous êtes complètement crispé, vous vous inquiétez de trop, il y a une crise dans votre tête, c'est-à-dire que vous manquez de souplesse, vous manquez euh, de compréhension ou d'attente, d'adaptation envers une situation qui justement en demande. Envers une personne qui manque de souplesse alors que vous devriez vous lancer dans une relation et faire confiance ou dans la vie simplement. On a la légèreté, voilà ce qu'il faut faire. Il faut être comme une plume, il faut se laisser voguer au gré du vent et ne pas calculer. On voit le lâcher prise qui ressort un petit peu dans cette histoire, lâcher prise, parce qu'autrement vous allez attirer à vous peut-être des relations courtes si vous voulez tout contrôler. Il y en a qui sont partagés entre deux, entre deux os, c'est-à-dire euh, euh, à être dans une relation sérieuse. Vous tenez à quelqu'un ici, vous êtes prisonnier, vous avez peur de la fidélité. Et c'est pour ça que euh, vous, vous compre enfin vous, vous comprenez peut-être pas trop parce qu'il y en a un qui veut vivre une relation légère et l'autre qui a envie de sérieux et que ça prend la tête. Et que justement, cette idée, je vois un peu la manque de souplesse, c'est le 4 de denier dans les tarots. Euh, ça me fait penser à quelqu'un qui retient, qui se retient, euh, qui bloque les énergies au lieu d'être ouvert. Et qui du coup, soit va préférer être léger pour éviter de s'investir, soit va être partagé effectivement, à faire passer une relation légère à quelque chose de plus sérieux. Ça peut me faire écho à quelqu'un qui doit ouvrir ses chakras. Et une fois qu'il aura compris quelque chose, il se lancera dans une relation de fidélité. Mais pour l'instant, il passe par une difficulté. Voilà, je vous fais de gros gros bisous. Euh, et passez donc un bon, bon week-end. Très bon week-end de Noël. Euh, et on se retrouve théoriquement, euh, normalement, dimanche. Oui, on se retrouve dimanche, je vous ferai le tirage de la semaine Prochaine. Bye bye, prenez soin de vous.